Bonjour les amis, aujourd'hui euh, toujours à Londres avec euh, mon ami confrère Guy Burkhardt, le booster de clients heureux, regardez il est là, regardez comme il est beau, <rire> et je voulais partager avec vous une expérience intéressante qui, euh, qui peut nous concerner tous. C'est tout à l'heure, euh, nous avons eu une expérience assez intéressante. Qui, euh, qui a un trait au service client euh, très, très poussé, ce petit supplément, ces petites choses supplémentaires que nous pouvons faire pour les clients qui font que euh, le séjour peut être agréable ou en tout cas, l'hôtel le, dans lequel nous, nous trouvons est, est une expérience extraordinaire. Michel, est-ce que tu m'aimes J'ai un chocolat pour toi, Michel. Tiens, je t'offre un chocolat. Je, je t'adore, merci. <rire> Et en fait, Guy a tout à l'heure demandé s'il pouvait avoir un chocolat chaud. Et malheureusement, non, un chocolat, justement, tu voulais un chocolat. Et il n'en avait pas, C'était pas un chocolat chaud. Et justement, la, la serveuse lui a dit, non, nous ne servons pas de chocolat le matin. En revanche, je peux vous proposer un sneaker qui est dans mon sac. Et on a été euh, ébahi, époustouflé par cette, euh, ce sens du service aigu dont cette jeune femme a fait, a fait preuve. Et euh, Guy a voulu remercier le, le manager. Quelques minutes plus tard, Guy a demandé à un autre serveur qui était manager, et ce qui était intéressant, c'était de voir le visage de ce, de ce serveur un peu déconfit en se demandant « Oh là là, en général, quand on demande le manager, ça doit pas être bon. » Il lui a indiqué qui était le manager, et Guy est parti voir le manager, et le serveur m'a regardé d'un air inquiet. « Est-ce que tout va bien ?» Bien sûr, parce qu'on a tellement l'habitude de vouloir parler à un manager quand les choses vont mal, qu'on ne s'imagine pas qu'un client peut vouloir parler à un manager pour dire merci et féliciter des bons services qu'il y a. Et donc, j'ai rassuré ce serveur en disant « Non, non, vous inquiétez pas, c'est juste… » pour dire à votre manager que nous sommes hyper satisfaits de votre service. Et alors c'était amusant de voir le visage de ce, de ce serveur. Ah bon, ah d'accord, c'est super. Et ça m'a juste donné en retour cette, cette notion importante que nous avons tellement l'habitude d'entendre des de la négativité, des choses négatives, des plaintes, qu'on n'a même pas l'habitude d'avoir des compliments. Et quand on a des compliments, ça soulage, bien entendu. Voilà, n'hésitez pas à dire merci quand vous êtes satisfait d'un service. N'hésitez pas à dire merci quand vous recevez un sourire. Quand je vais en caisse dans un supermarché et qu'une caissière est souriante, une hôtesse de caisse, eh bien, je dis merci, merci pour le sourire. Et ça rend un sourire en retour. Faites-le, vous allez voir, c'est magique, c'est contagieux et ça favorise l'optimisme. Et je vois qu'il y a Guy, il a de vous dire quelque chose. Oui, oui, parce que ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un truc qu'on fait jamais, c'est quand on est content d'un service, que quelqu'un a été particulièrement sympa, il y a un truc qui est, qui, qui est amusant à faire, bah faites un cadeau. Si c'est une serveuse, bah donne, donnez-lui quelque chose. Éventuellement, si c'est une caissière, bah, si vous avez acheté un bouquet de fleurs, offrez-lui une fleur de votre bouquet. Faites un petit geste, vous aussi, ce qui fait que les, les, les gens vont être très surpris de, de votre gentillesse, de votre générosité. Alors faites des cadeaux, faites des cadeaux et un sourire c'est déjà un cadeau, ah oui un merci c'est déjà un cadeau. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux et à très très vite les amis. Ciao